Ouais, c'est bon. C'est bon. Ouais, j'aime pas. On est là. les gars, je crée un jeu. Non, on fait quoi ce qu'on crée Moi, je suis allée au ciné avec Anaïs. C'était trop bien. bien. Vous étiez allée voir quoi Un truc de fille, tu peux pas comprendre. Et les Star Wars, qui l'a vu ah, Moi non. je l'ai vu, c'est Moi pareil. je vais bientôt le voir. Moi j'aime pas, j'ai vu les 6 et après j'ai Moi je regarderai le... Moi je suis allée... Ton chat, ton rappel. <rire> <rire> <rire> T'as de la nourriture <rire> C'est Sérieux All right, it's about time to write the lesson. So open your copybooks Qu'est-ce qu'il y a, sale geek Quoi, c'est pas moi Ça va, on rigole, on est potes, non Hey, come on, be quiet eu un vous avez révisé le contrôle de physique Moi un peu hier soir. Moi j'ai révisé jusqu'à 22h. Je te comprends Si Oui. De voir de maths comment il était chaud. Ah ouais, tellement. J'ai eu du mal. Moi je cherché sur internet. Quoi Euh. Rien, enfin. Tu voulais me dire un truc Je pensais qu'on pourrait. tu viens Euh, ouais. T'as pas été sport Non, je prends du Ah, tu vas réfléchir aujourd'hui. Et puis euh, quoi Mais oh, ça, cest qu'il Oh, à la chance Il va falloir quitter le collège. On peut pas de faire ça. Est-ce qu'on a le choix C'est plus notre ressort. Tiens, Regarde, le dernier mail. Oh. Pas un mot, vous compris Mais c'est, une blague bah, Tu crois qu'ils sont du genre à plaisanter Allez, on a plus qu'une petite demi-heure pour foutre le camp. Bon, de Monsieur le Président au principal du collège, objet virus. Cher Monsieur Durand, vous êtes le principal d'un collège qui a subi une anomalie lors de la vaccination annuelle. En effet, le vaccin a dégénéré par accident. Ce virus provoque au bout de trois jours la métamorphose de l'individu en un être dangereux et agressif. Sachant que ce virus est très contagieux, il faut régler l'affaire au plus vite en conséquence, nous allons vous envoyer une armée de décontamination qui rasera votre collège. Nous sommes dans le regret de devoir mettre tous les élèves en quarantaine. ils oui. mourront suite à la contamination. Les services sanitaires n'en sont pas encore informés. Veuillez garder le silence. Oh C'est quoi ça Faut que je le prévienne. Adlice, je crois qu'ils de se récupérer à l'argent. Mais qu'est-ce qu'il y a On est, est en danger. Ils veulent nous tuer. Mais de quoi tu parles Arrête On a été contaminés par le vaccin. Enfin, pas juste toi et moi, tous les élèves et les autorités veulent nous supprimer. Mais si tu voulais venir me parler, c'était pas la peine d'avoir un délire comme ça. Sur ton bras, regarde, on a tous la même trace. T'as qu'à regarder. Tu vois une trace là Bon, allez, salut. Allez, pour rendre la cour. Ceci n'est pas un N'y va pas. Mais t'as bien entendu ce qu'ils ont dit C'est un piège, okay, je te dis. Tu crois vraiment que l'armée viendrait ici pour tuer des enfants j'ai une preuve, je peux. Te... C'est C'est une histoire de malade mec, je sais, Alors apparemment, d'après lui, le gouvernement veut nous tuer parce qu'on est infecté par le vaccin tiers. J'ai une preuve Bah tiens, montre-lui toi Mais... On me demandait ce que c'était avec les autres hier. Tu commences à me croire là Mais c'est impossible Je peux te montrer le mail si tu veux Bon allez, viens, on n'a pas le temps. Et vous, là Arrêtez-vous Revenez ah Putain, sortir bien Au revoir. Tout ça pour un simple vaccin. Il faut les aider. Mais tu veux faire comment euh, Je sais pas, mais... Oui,